Ouais je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais ouais tranquille ouais donc là comme tu peux le constater le Paris Saint-Germain vient tout juste de nous faire subir une frayeur absolument monumentale en fracassant Strasbourg seulement deux buts 1. Strasbourg qui est avant-dernier de la Ligue 1, mais on va pas se mentir, c'est la reprise pour le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte que Marquinhos Neymar était directement titulaire après le traumatisme viscéral qui viennent de vivre dans cette coupe du monde nous on les attendait au top du top on a pu voir que ça commençait bien Neymar qui commence à faire des dribbles, du n'importe quoi, les Strasbourgeois ils ont commencé à tout remettre en question, est-ce que nous on est Alsaciens, est-ce que nous on ne serait pas des Allemands, est-ce que nous on ne devrait pas quitter notre métier de footballeur et se mettre en tant que, que, que, que mécanicien, que boulanger, ils ont commencé à se poser ce genre de questions, parce que Neymar était vraiment envoûté par le dieu des dribbles Vous avez vu les dribbles des, des Ronaldinho oh, C'était n'importe quoi Mais bon, après, on a vu euh, que son traumatisme était euh, toujours d'actualité. Euh, maintenant, il commence à mettre des gifles euh, aux joueurs. Euh, bon, après, quand tu es un dribbleur, euh, un, un vertébré comme moi, je l'ai été, euh, tu peux comprendre que tes bras, ils bougent. Tu vois Quand tu fais des passements de jump tu vois Tu, tu, tu, tu es obligé de feinter. Tu vois Et là, il sortait d'un marquage. Donc... Ce carton jaune, vraiment, euh, le premier carton jaune de Neymar, il n'est vraiment pas mérité. Bon, après, sur la simulation, hein, quand ça fonctionne, on est tous contents à crier que voilà, Neymar allait marquer mais bon, là, c'est une simulation qui a été euh, très bien vue par l'arbitre. Euh, parce qu'il a suivi Neymar pendant toute la Coupe du Monde. Hein. C'est lui qui l'a arbitré euh, contre la Corée du Sud. Quand ils ont fracassé la Corée, ils ont fait je ne sais pas combien de danses. Mais là, on a pu voir que Marquinhos aussi était encore traumatisé. Il a mis un petit but contre son camp. Mais bon, on a vu. Qui est le patron pendant que le petit nain n'est pas là Qui est le patron C'est Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde. Tu vois, quand il n'y a pas le Lionel Messi pour mettre les ballons n'importe comment, des passes incroyables. Mais Kylian Mbappé, il prend ses responsabilités. Il a demandé à tout le stade de crier son nom. Ils ont crié son nom. Il y a eu un corner. Il y a eu un penalty Il a pris ses responsabilités. Qu'est-ce que tu crois T'as oublié la finale de la Coupe du Monde Hein Le triplé T'es pas content Triplé penalty Trois pénalty Vous pensez que c'est un bambin Hein vous pensez que quoi À 10 L'équipe du Paris Saint-Germain a joué plus de 30 minutes à 10 face à Strasbourg. Malgré ça, Strasbourg n'a rien pu faire. On va pas se mentir, en première mi-temps, ils nous ont fait un petit peu peur. Mais bon, tranquille, Marco Verratti a recommencé à faire ses crochets absolument risqués. Qui ont fonctionné en première mi-temps. Voilà, c'est les petits ajustements. Voilà, c'est les derniers, c'est c'est l'avant-dernier match ou le dernier match de 2022. J'en sais rien. En tout cas, tout ce que je sais, mesdames et messieurs, c'est que là, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain va réaliser quelque chose de grand. Dans tous les cas, on va débriefer et continuer à suivre cette équipe absolument géniale, vibrante, avec des joueurs. Eh oui, regarde. On a, on a le finaliste de la Coupe du Monde dans l'équipe. On a celui qui a remporté la Coupe du Monde. Il est encore en vacances. Tu vois, on lui a dit, vas-y, repose-toi. Hein Continue à faire des bisous à la Coupe. Quand tu veux, tu reviens. Neymar, traumatisé par la Coupe du Monde. Il voit que Kylian Mbappé, il est trop fort. Lui aussi, il se dit, mais non, mais je ne peux pas raccrocher les crampons comme ça. Là, il a quitté le stade, mesdames et messieurs. Hein vous vous rendez compte Nous, on pensait déjà qu'il allait revenir vers Mars. Tu vois, un truc comme ça. Le mec, il est revenu. Très rapidement à l'entraînement, il fait le match, il se mange un carton rouge et il quitte le stade. Bon là, c'est officiel, va falloir rechercher Neymar aux alentours de Stalingrad pour voir s'il n'est pas allé se procurer euh, cette dope qui pourrait littéralement l'écarter à jamais des terrains. En tout cas, il faudra surveiller Neymar euh, parce que ce qu'il traverse, c'est vraiment très difficile. Voilà, donc euh, dans tous les canaux, on va continuer à, à le prendre pour un roi, même si Neymar il devient quelqu'un qui est dans la rue, moi je lui donne le ballon, on fait les passes <rire>